en première personne comment c'est dur d'anticiper les dérapages mon gars Rien. Et quoi, comment ça, incroyable moi je fais ça tout le temps euh, moi j'ai ce qui m'est arrivé euh, c'était presque pareil sauf que ça a mal fini <rire> ah oui non mais moi du tout je l'avais un minimum anticipé et surtout quand c'est comme ça il faut t'arrêter de... de presser z de... dès le moment où t'es en train de chuter ah bah je sais bien <rire> sinon euh... Ah oh, les enculés T'as encore envie oh, les enc Ah les enculés Ah Donc ce mur n'était pas destructible <rire> Nous on est retombés sur nos quatre pattes là Je sais pas ce qui s'est passé mais c'était épique